croque bisou de Kimiko Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, petite souris. Encore un bisou. Bon, un dernier. Mouah. Encore. Non, non. Il faut faire dodo. Plus de bisous. Oh J'ai oublié de te faire un bisou, mon doudou. Mmh.